Aujourd'hui, jeudi 11 mai 2017, ici Radio Radar, émission numéro 16, Café de Jazet à Paris dans le troisième arrondissement. Bonsoir. Au nom de tous les participants de ce programme hebdomadaire, et en mon nom, je dédie cette émission numéro 16 à Frédéric Demar, qui, pour des raisons de santé, ne peut se joindre à nous. Nous lui souhaitons tous un bon rétablissement et espérons bientôt la revoir. Et avant de donner le micro à notre maître bien-aimé, le docteur Roger Limot, je, je désirerais transmettre un bref message à un groupe lusophone baptisé Maladie Carton ou Valise en carton, dont certains membres pourraient être susceptibles de participer à nos émissions. Hoje, quinta-feira, 11 de maio de 2017, aqui no Café do José, em Paris, em nome de todos os que participam neste programa e o meu próprio, desejo dedicar este nosso programa número 16 a, mala, a, a minha família lusófona, mala de cartão, que me adotou sem, eu, como se eu fosse um dos seus. Beijos e abraços para todos. Quero também aproveitar este instante para desejar as melhoras à nossa cara amiga, Frederico Thomas, quem por motivos de saúde não pode ter conosco beijos para Ferrer Espérons Esperamos tornar a verte daqui a pouco. Agora donne le um microfon a un nosso amigo e o excelentíssimo senhor Dr. Roger Limon. Bah, merci Bruno. C'est euh, euh, parti capitaine à nouveau pour, de... pour, à... Nimot. Pour, oh. pour une heure en, en roue libre euh, à partir de République. Roue libre parce que c'est un peu le principe de Radar, euh, le palindrome parfait qui tourne, qui tourne en son centre, c'est que notre émission n'a pas de sens. C'est-à-dire que si on l'écoute de la fin vers le début, du début vers la fin, elle, a le, le, elle est dans le même non-sens du réel. Et, et donc on va démarrer par la fin euh, et par, euh, par le feuilleton de Pierre Merechkovski, à qui je cède le microphone. Oui, alors je voulais juste dire que c'était quand même des cons, là, des gens du MAM, parce qu'ils euh, devaient faire un rassemblement entre Cadéro la préfecture de police leur a dit que ce n'était pas possible. Alors après on leur a donné le panthéon, ils ont fixé le panthéon, là ils disent que c'est pas possible non plus parce que la Oh mais c'est nul, franchement, la préfecture de police l'interdit, bah on n'a qu'à faire la réunion non violente dans un café, au Deux-Josets, dans ma cave, à la campagne, à Sarcelles, il y a plein d'endroits, c'est vraiment des cons quoi, tu vois. On... Moi je suis pas pour l'enfantement des l'égalité, je trouve ça débile d'aller à l'hôpital pour rien. Bon, la police interdit un truc, bon c'est triste, mais c'est pas parce que la police interdit un truc qu'on va plus rien faire, c'est nul. Tu vois, leur, leur, leur réunion non violente, la police ne veut pas, bon, c'est triste, mais pour, pour, pourquoi on ne la fait pas chez moi ou dans un bistrot la... C'est vraiment des nuls, quoi. C'est vraiment des cons, quoi. Les flics disent que c'est interdit, et puis personne ne fait rien. C'est débile. Les quoi. À, on les invite à boire une bière. Allez. Voilà. Non, mais alors il y a nul tout. Voilà, la police ne veut pas, on a nul tout. Non, mais c'est nul. Hein. Franchement, et si c'est ça la non-violence, hein, moi... Euh... Préfère... C'est une forme de violence l'annulation. Ouais. Ouais. Ouais. Je, je pense que ouais. d'annuler un événement qui était prévu ouais. depuis pas mal de temps, euh, moi ça m'interroge. Parce qu'une une, une fois, il y, y a eu le rassemblement, je crois que c'était le 7 janvier 2017, donc il y avait un rassemblement euh, de Kurdes euh, prévu sur la place de la République, et on, on m'a demandé d'annuler... Euh, un rassemblement que j'avais prévu euh, avec des Syriens, pour, parce que j'espérais un rapprochement, euh, justement, des gens qui luttent réellement contre, contre les réactionnaires qui, qui tuent les femmes, il hein, faut bien le dire. Parce que qu'est-ce qui se passe actuellement en Turquie euh, Non, non, mais. Non, mais si, ils tuent, ils tuent les femmes, ils tuent les femmes. C'est-à-dire que si. Pour, tu sais que pour qu'une femme prenne une arme. Non, mais pour qu'une femme prenne une arme, c'est qu'elle a d'excellentes raisons. Ah, et, et actuellement il y a de nombreux pays où, les, où des femmes ont pris les armes bah, c'est l'égalité et moi je suis non-violent justement. c'est un rassemblement sur la non-violence l'égalité ça consiste à même les femmes peuvent devenir générales oui, mais, mais, mais moi je vais te dire, le, le, la, la réalité c'est que toute guerre est censée résoudre des problèmes, oui. alors que toute guerre génère plus de problèmes que les problèmes qu'elle est censée résoudre. La paix n'existe pas, je peux t'en Alors, des... je... Non mais attends, mais bref, t'es d'accord avec moi, que si, c'est pas parce que la police annule un truc, il ne faut rien faire, c'est nul. Ça veut dire qu'ils veulent un truc officiel. Pourquoi ils font pas leur réunion non violente dans un café, ou dans une cave, ou à Sarcelle, ou au Bistrot, je ne sais pas quoi C'est nul d'arrêter d'annuler un truc. Tu raison, c'est hyper violent. C'est quoi ce délire-là Et on va la faire. On va la faire. On va se trouver donc. Le, le 14 mai, il va y avoir un rassemblement non-violent et on va peut-être même le faire comme radar, c'est-à-dire que si notre, si notre ami Marc euh, peut, peut être présent, on ira dans un café, peut-être même ici, pourquoi pas, on se retrouvera à République et, et pendant une heure, on va parler justement de la non-violence, on va parler de ce qu'est la paix parce que pour beaucoup de gens, la paix c'est l'espace entre deux guerres et ça c'est une définition purement militaire de la guerre, c'est-à-dire c'est un petit peu comme les impasses se trouvent entre l'avenue du maréchal Intel et du général, machin chose. Non, le monde est structuré par les violents et la paix, ce n'est pas l'espace entre, les entre deux guerres. La paix, la paix c est, c est, déjà, c'est un état euh, personnel et intérieur avant d'être euh, un état social. Et lorsque c'est un état social, il y a ce qu'on appelle une paix civile et après, il peut y avoir une paix global Et après, il et après il peut y avoir des gouvernements, c est, c est, mais là, c'est la guerre. C'est le début de la guerre. Non, mais on s'en fout. De toute façon, la guerre, la paix... Bon, c'est le commerce, la, la guerre. Fait, on s'en fout. Non, mais c'est pas le problème. Mais je pense que, que dans ce cas-là, moi je, moi, je vais écrire au man que, que c'est moi le man. Hein. Non, mais c'est vrai. Pourquoi c'est eux, le man Ils font un truc. Moi, je dois leur dire, ben, le c'est moi. Et donc, puisque c'est moi, là, la, la réunion a lieu... Euh... Non, mais Arsacel c'est bien. Moi, j'aime bien Arsassel. Ou lac d'Anguin, tiens. Non, mais c'est bien le lac d'Anguin. Parce que... Mais si, si, c'est bien le lac d'Anguin. Il y a les pédalos, il y a les canards. Puis, je les trouve vachement gentils, moi, les gens. Non, non, mais sans déconner. Hein. On peut se mettre au bord de l'eau. Là, c'est joli. Il y a des flancs. Il y a des flancs. C'est pas cher. C'est bien le lac d'Anguin, là. Puis, quel casino Ça, ça change. Des trucs... Euh... Non, ils sont sympas, là. Non, non. En fait, parce que y a le flanc. On pourrait créer le flanc pour la paix. Ouais, C'est-à-dire que paix, le flanc pour la paix. Ouais. Pourquoi Parce qu'à Rio de Janeiro, le 20 juin 2012, à un des, une des premières interventions de François Hollande. Parce qu'aujourd'hui, on a sa doublure lumière qui s'appelle je crois Emmanuel Macron. Et ben François Hollande a été à Rio de Janeiro le 20 juin 2012 et il a dit euh, je m'y suis engagé devant les Français pour préserver la dissuasion nucléaire. Parce que c'est un élément qui contribue à la paix. Et donc aujourd'hui, on va parler de non-violence, on va parler de paix. Et bien pour Emmanuel Macron, effectivement, nos armes terroristes thermonucléaires contribuent à la paix. Et cette paix-là, pour nous, c'est la guerre. voilà, je, je, fait... je, euh, je pense qu'on qu qu pourrait, au lieu de prendre un flanc, oui, on justement. propose aux gens d'acheter un Macron, un macaron. Oui, un Macron. Un macaron rond. Parce que comme ça on a tous un petit macaron rond, on enfin, va à la boulangerie, on paye parce qu'à fait de histoires. mais je pense qu'on peut négocier un prix de gros, tu vois. Et alors, en même temps, on pourrait même peut-être prendre un pourcentage. Peut-être qu'on pourrait prendre un pourcentage et le renverser à la caisse l'état de notre urgence que je veux. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop de monde qui rentre. Non mais là on va s'embourber. Enfin, je sais pas. Parce que moi, Bristolon, je le connais. tu vois. Avant, il était non-violent. D'ailleurs, je pense que je vais appeler Bristolon. Ah c'est une bonne idée. Tu vois, c'est bien que je vais à Dorada parce que là, l'état de notre urgence, ça rame un peu. Il n'y a que 500 euros. En fait, il manque 2449 euros et 36 centimes d'euros. Ouais, non, je ne vois pas le rapport, mais en fait, il y en a un. Je pense qu'il faut monter un business avec le macaron rond euh, d'Anguin, le les bains, avec le MAM. On vient tous et tous les gens, ils donnent un euro à moi. Enfin, pas à moi, à la cause. Et la cause, c'est l'état d'urgence. Voilà. Là, ça notre urgence. De notre urgence, voilà. Alors après, après les ronds, il ne faut pas que j'en culpabilise si c'est moi qui les touche. Parce que la psychologue, elle m'a quand même dit que j'avais un problème assez profond de euh, c'est-à-dire, je ne veux pas m'engager dans le groupe. Tu as, t as, t as de devenir un mec à rond Non, non, je veux pas, je, veux, je refuse l'idée d'engagement. Alors, je lui dis, pour moi, l'engagement, c'est l'armée. Elle m'a dit, non, je ne vous parle pas de l'engagement. L'engagement, ça ne veut pas dire, engagez-vous dans l'armée. Mais pour moi, tu vois, si on me donne mes ronds je fais un truc, c'est-à-dire que je suis lié aux gens avec quelque chose. Et ça, je peux pas. Tu vois, si je suis lié, euh... ah, ça m'embrasse. Bah, lié, on peut être fou pas. à lier, mais c'est-à-dire être, être lié... Pas obligatoirement quelque chose de négatif. Bah, je sais pas. Euh, ah bah regarde, on dit fou allié. Il y a les moissonneuses-batteuses, les moissonneuses-lieuses, moissonneuses mais il vaut mieux être lié que battu. Et puis il y a aussi des choses bonnes. C'est-à-dire que si tu es lié dans la folie, tu peux atteindre peut-être la folie douce. Mais le problème, c'est que si je suis lié avec des gens, je suis obligé d'être tout le temps avec eux. Moi, ça... Moi, ça m'angoisse parce qu'après, j'ai l'impression que c'est pas ça. Mais tu vois, j'avais lu dans un roman extraordinaire que, que notre ami Bruno a lu, parce que c'est aussi le Incognito là, du roman ouais, Il ouais. disait cette phrase très belle. Il est le fils d'un homme et d'une femme qui se sont beaucoup aimés. Et c'est pour ça que cet homme et cette femme sont coupables. Parce que leur profond amour a empêché que les autres les aiment. C'est-à-dire si tu aimes quelqu'un, tu interdis à l'autre de t'aimer. Donc aimer, c'est un enfermement. Plus tu aimes plus tu empêches les autres de venir. Donc c'est le pire de tout. C'est la tu, Voilà, la, tu te mets au-dessus de Dieu, en quelque sorte. Tu dis « je t'aime » et « crac », tout est je bouclé. Tu vois, tout est bouclé, tu es enfermé. C'est pour ça qu'on ne peut pas aimer Mélenchon. Je Parce que aller si tu aimes coups, Mélenchon, Mélenchon, tu ne peux pas l'aimer. Tu es soumis à l'amour de Mélenchon. Ah oui, tu es soumis. Alors moi, je me dis que la liberté, non, la liberté, est-ce que c'est pas d'ailleurs tout le monde Mais la, la haine, ça peut être un lien aussi. Non, c'est Mais si tu aimes Roger Nimot. Moi, justement, aimer, c'est pas possible. C'est un engagement éternel d'aimer. C'est pour ça qu'on ne peut pas être ami. Quand tu es ami, c'est de responsabilité pour les siècles des siècles. Supporter si tu n'aimes pas. Par contre, tu avais une idée, là, je crois, sur Mélenchon. Tu avais quelque chose à dire d'intéressant. Je ne me rappelle plus. Non, mais c'est pas. Ça fait rien Moi, personnellement. Bon, ne c'est. Il Voilà, bon. Mélenchon, il y a le I. Oui. Et il y a le fils. C'est la stéréo, quoi. IFI, c'est stéréo. Alors, fils, c'est quand même... Bon, je pense que tout le monde a compris. Hein. Le, le fils, c'est France Insoumise. Hein. Ah, le fils Donc, ah, c'est euh, ouais, ouais. pour ça qu'il a pris cette... Mais la Vierge Marie, elle est où Alors, il n'y en a pas là. Non, mais... Ouais, alors, moi, je vais te dire une chose comme ça. C moi, j'aime bien... C'est Krishna Murti. Ah et Krishna ah, pour... m'attendait. Il te... Il, te... Il, dit... Il te dit une chose pour ne pas être, pour ne pas être soumis, oui. ah. Ah. et pour, ne... pour être euh, en quelque sorte euh, libre ouais, et libre d'aimer, ouais. libre d'amour. Ouais. Justement, t'es pas aliéné. T'es pas aliéné parce que euh, le... Le... Celui, qui... celui qui aime, ouais. la personne qui aime. Eh ben, elle est 100% libre. Pourquoi Non. Oui, elle est libre de Non, non, non. les autres Non. Moi, je connais une femme qui aime beaucoup homme, La personne, je peux pas coucher avec elle, parce qu'elle aime l'autre. Donc c'est vraiment c'est l'amour qui me tue. Elle me repousse. C'est vraiment dingue, je devrais faire un procès au copain d'ailleurs. Tu veux coucher avec elle parce que je l'aime. Qu'est-ce qu'il fait, mais oui, l'amour, que... l'amour, si on Alors, va, va l'amour, une chose qui es sûr. est sûre, c'est que si tu aimes quelqu'un, tu l'aimes c'est de façon inconditionnelle. C'est-à-dire ah oui tu ne vas pas chercher à aimer quelqu'un euh, en essayant de, de, de t'accaparer quelqu'un. Donc le vrai amour, ouais. c'est l'amour pas que non, tu n'es pas là, possessif de la personne. En fait, c'est l'amour où tu n'es pas là. Parce que dès que tu es là, on rentre dans un système d'enfermement psychiatrique donc, donc dans lequel ménéric Pététain y a laissé son âme. Si tu, es, si tu, prends, si tu prends exactement ta façon de, de procéder, c'est-à-dire à partir du moment où tu veux être possessif, ce n'est pas de l'amour. Non. Ah oui mais... Ce n'est pas de l'amour. Le fait, le fait d'être vraiment amoureux, c'est quelqu'un où euh, il est euh, en béatitude devant l'autre. Ah bon, bon. En et il, est, il est dans cette.. Euh, cette ah j'aurais bon. y, y a une Il y a une C'est que dès je vois quelqu'un pour qui j'ai de l'affection, en fait ça me fait rire. C'est-à-dire, moi la béatitude, ça se traduit par le ricanement. Mais c'est pas ricadement méchant. Si tu veux, je vois quelqu'un d'extraordinaire, j'ai envie de rire. Mais c'est pas de la méchanceté, hein. C'est pas parce que je suis méchant. C'est que malgré moi, je le trouve drôle. Tu vois, tu me mettrais devant euh, je sais pas quoi, Prigogine, ou Grothendick, le professeur mathématique célèbre, et bien je le verrais. D'ailleurs, la fois, j'ai vu, j'ai rigolé. Non, mais ça, c'est pas l'académie. Il m'a demandé pourquoi j'y rigolais, Je lui ai parce que je trouve drôle. Il m'a dit Ça, c'est bien, t'as raison. Ça, c'est pas un truc de mytho. Je te dis, j'ai été témoin. Il m'a fait rire d'anglais. Vas-y, mais Bruno, vous avez quelque chose à Merci. Merde. je vais faire en payer un autre. Mais en fait. C'est ton D'après ce que j'ai compris, cette femme que tu aimes, dont tu voudrais faire un procès au mari, en fait, tu voudrais appliquer la philosophie aimez-vous les uns sur les autres. Non, c'est pas forcément ça. Mais ben, tu m'as oui. dit que tu voulais coucher avec elle. Ah oui, mais il fallait dire quelque chose. Ben, non, mais attends, ça c'est autre chose, c'est du charnel, c'est pas de l'amour. Ben. Non, je... non, mais je parle, des... tout ça, ça c'est pour dire que les gens non violence, c'est des cons. Parce que bon. c'est lié, ils sont pas dans l'amour, parce qu'on leur interdit de trucs, ils arrêtent. Moi, ben, je, je comprends pas ça. Bon, l'amour, c'est inconditionnel. L'amour, c'est C'est Le fait de, de vouloir posséder quelqu'un, ah, c'est pas hein. C'est au contraire détester la... Le... la personne parce qu'on ne veut pas qu'elle change. Et si on ne veut pas qu'elle change, on ne veut pas qu'elle soit elle-même et qu'elle reproduise l'instant où il y a eu une. Euh, comment dire une, On a reçu une douche d'hormones qui nous a euh, provoqué cette, cette pulsion amoureuse. Eh bien, euh, si on veut reproduire ça, et qu'on veut s'accaparer l'autre, en quelque la sorte, plus. eh bien, ça s'appelle <rire> de l'aliénation, effectivement, et là, il n'y a pas d'amour du tout. Je suis d'accord avec toi. Mais que faire Donc, euh, alors, il y, a, y, a, y, y en a une qui veut nous aimer, c'est qui c'est Caroline De Haas, elle va relancer Tiki, ça. C'est qui de... Caroline De Haas Caroline ah De Haas. Celle qui a dénoncé la loi de travail. alors... ouais Ah ouais étant ah, Elle va peut-être que... peut l'appeler là pour Étant le donné qu'on qu a, euh, ah, on a, a euh, notre, euh, notre futur prochain président euh, qui, est, euh, qui sera, euh, comment dire, consacré ou sacré je ne sais plus. Euh, oui. Il sera, sera ni consacré, il va prêter serment. Oui. Ça, ça se produit normalement, ça il va pas se produit dimanche. Ça. Si, si, à chaque fois, le président de la République, y a, y a, Il bien sûr, bien bien, y a, mais bien sûr, il, il doit prêter serment par rapport qui... à la Constitution. Mais il Et je crois, je crois qu'il va au Conseil constitutionnel. Je crois qu'il va au Conseil constitutionnel. Si, si, si, il est. Il n'est il est, il est, il pas est encore clair. président de la République. Ouais, ouais. C'est après, après cette passation de pouvoir qu'il devient officiellement président de la République. Il, je, non, il, il, il, c'est-à-dire que par rapport à la Constitution, il y a le président sortant qui lui passe le relais et lui devient officiellement premier magistrat. Eh bien, par rapport à la Constitution, c'est-à-dire qui dit qu'il va respecter la Constitution. Oui, prêter serment, faut enfin, prêter serment à quelqu'un, non C'est devant, devant la Constitution. constitution. Non, devant la Constitution. Le peuple, le français. Et, il, il dit qu'il prêter serment devant. Mais tu, tu, tu, tu Là, devant la tasse, de la tasse, de la devant. Oui, exactement. De respecter le café. Oui, exactement. Et coup de canon. Et le vrai problème justement, c'est que il y a beaucoup de choses qui font partie, euh, je dirais, du dro des droits régaliens. Donc, oui. Euh, on parle de royauté, on parle bon, de monarchie, de chiroïde, ouais, est, qui, qui voulez, est, vous est, vous notamment, est notamment au niveau de la non-violence, parce que tout à l'heure tu disais les, les non-violences, les gens qui parlent de la non-violence sont des pacifistes, euh, les gens qui sont pacifistes sont extrêmement violents. Et donc les présidents de la République sont des pacifistes, et donc ils, ils, eux, l'arme thermonucléaire est un facteur de paix. Il faut bien comprendre, euh, euh, comprendre. les le, le discours, les mots ont un sens. Les mots ont un sens, quand on commence à dire qu'une arme de destruction massive qui peut polluer pour des millénaires des territoires immenses et qui va carboniser femmes et enfants, donc énormément de gens qui n'ont strictement rien à voir, qui ne sont pas des militaires déjà. Moi, si la guerre ne tuait que des militaires, à la je pourrais à, a priori commencer à l'admettre, mais les vrais chiffres sont que plus la guerre évolue, plus... Le nombre de civils est grand et le nombre de militaires tués est moins grand. Actuellement, les conflits tuent plus de 75% de civils. C'est-à-dire que le meilleur endroit en cas de conflit, c'est d'être dans l'armée. Statistiquement, c'est là où on meurt le moins. Mais c'est extrêmement grave parce qu'on sait aussi dans les statistiques de la guerre moderne qu'il faut en moyenne une tonne d'explosifs pour tuer une personne. Deuxièmement, les marchands d'armes le savent. Aujourd'hui, on ne fait pas des armes pour tuer, on fait des armes pour blesser et mutiler. Parce que quand tu frappes un pays, et que tu blesses et que tu mutiles les gens, les gens deviennent une charge pour, pour les, ceux qui sont valides. Et donc, une fois que tu as des, des handicapés en charge, tu es beaucoup moins à même de pouvoir résister par les armes. Et donc, ce monde de salopards, d'hypocrites et de sanguinaires, ce sont ces gens-là qui vont nous parler de non-violences. Et donc, effectivement, ils, ils ne peuvent pas accepter que des discours sur la violence réelle, cette violence institutionnelle, parce que moi quand j'ai écrit mon article en 2015 par rapport à Amine Mansouri, qui a manqué de mourir quand même d'un coup de lbd 40 en plein ventre et de crever d'une hémorragie interne, il s'agit là, et je l'ai décrit comme ça, j'ai dit il s'agit là d'une violence et d'un terrorisme institutionnel parce que l'impunité de la police, tout le monde parle de l'impunité de la police, mais c'est pas ça. L'impunité de la police, il n'y a aucun chien qui soit impuni quand il meurt. La responsabilité, ce n'est pas le policier. C'est l'homme qui donne des ordres aux policiers. Donc c'est le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre et le Président. Et jamais, à aucun moment, ces gens-là n'ont été mis en, en devoir de répondre de la mort de Rémi Fraisse, de répondre de la mort d'Adama Traoré. Et aujourd'hui, aujourd on a un, un type qui représente moins de 20% des Français qui estime euh, qu'il a le droit de dire qu'il va utiliser comme précédemment l'article 49.3 pour imposer des décisions totalement impopulaires et que le peuple refuse et il qualifie ça de démocratie, de pouvoir du peuple, parce qu'il faut parler des mots. Et là j'ai entendu récemment euh, Manuel Valls qui essaye sa reconversion dans, la, dans le cadre de la France en marche, hein, on ne peut pas lui en vouloir, euh, effectivement, quand on est habitué à un certain train de vie, il vaut mieux se retrouver dans un ministère qu'à réellement travailler pour gagner sa vie. Eh bien, ce Manuel Valls nous a dit, comme, comme, comme le président sortant, M. François Hollande, que nos, la, la République était notre, notre, notre, notre chose la plus précieuse, c'était la République. Eh bien, parlons des mots. République, c'est res publica, ça veut dire chose publique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a On a une république marchande. Le type qui est élu a été élu par des gens qui viennent du privé, qui l'ont financé. Quand il parle, il ne parle que de déléguer au privé euh, le soin de gérer notre société. Et les gens qui veulent le rejoindre te disent qu'ils vont défendre la république, la chose publique. Comment une chose que l'on privatise. Peut-elle rester publique et être notre plus grand bien Est-ce qu'en votant pour Macron, les gens, en fin de compte, n'ont pas donné l'estocade le, le, le, à cette République dont il ne restait déjà plus grand-chose Déjà plus grand-chose. Donc aujourd'hui, moi je dis on ne pleure pas sur le lait versé. J'ai prévenu, j'ai dit votez blanc, abstenez-vous. Effectivement, aujourd'hui, après le deuxième tour et renforcé par le deuxième tour, le vote blanc et l'abstention sont le premier parti de France, nous sommes la première force politique, maintenant cette force politique, elle doit être transformée dans le cadre des législatives. C'est-à-dire, il ne faut pas rentrer dans le discours de dire, « Attention, maintenant il faut trouver une majorité pour Macron, il faut composer, ou comme M. Mélenchon, dire, si vous votez pour les Insoumis, je me proposerai comme Premier ministre, et du genre, je vais contraindre Macron à une autre politique que celle pour laquelle il a été élu. » Ne vous laissez pas leurrer, brave gens. On vous a fait voter pour Macron, maintenant on vous demande de lui élire une majorité. Eh bien, votez blanc comme jamais, abstenez-vous comme jamais. Et quand ils vont arriver et qu'au premier tour des législatives, il y aura 60% de gens qui se seront abstenus ou qui auront voté blanc ou qui auront voté nul en, en, en mettant le camembert président, eh bien si, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce qui va marcher, c'est qu'on va jouer sur la représentativité. Nous, pourquoi on a gagné parce que notre victoire est morale, mais elle va être totale quand cette victoire morale au niveau des chiffres va être totalement incontestable. Et justement, c'est non, les législatives c'est bientôt, et moi j'appelle tous les gens qui nous écoutent, et au-delà à diffuser cette émission, pour, pour bien dire que, attention, ne tombez pas dans le piège, le piège de ces gens qui vous parlent de corruption, parce que toute la campagne des présidentielles c'était quoi ça a été corruption. Chacun accusait l'autre d'être le plus corrompu. Mais tout le monde était corrompu. Alors on disait « Ah, toi, tu es plus corrompu que moi !»« Et toi, oh quelle salope oh, elle a volé l'Europe, alors !»« Lui, il a volé ci, il a volé ça !» Et les voleurs s'insultaient entre eux, et les gens trouvaient normal qu'à un moment, il allait falloir voler pour le moins voleur, ou par celui qui, par sa jeunesse, n'avait pas encore eu le temps de dérober beaucoup de choses, mais qui serait financé par les plus grands voleurs. Ceux qui restent toujours cachés, bien derrière, les pires tous ces gens-là, les Bollorés, qui ont qui ont fait euh, à la fois euh, Macron, mais qui antérieurement avaient fait Sarkozy et qui ont fait Hollande. Donc tous ces bandits, tous ces bandits en costume trois pièces, euh, ont gagné, parce que de toute manière ce système de non-choix ne peut être que le, le choix des plus puissants, des plus riches, des gens qui tiennent les médias, c'est pour ça d'ailleurs ce soir qu'on fait Radio Radar, et que même si on n'a que 50 auditeurs, ces auditeurs-là savent très bien que... Il ne nous regarde pas nous, il nous regardent par rapport au discours que l'on tient. Et c'est cette cohérence du discours qui est très importante parce que la vérité n'a pas date de péremption. Si vous achetez des yaourts, vous allez voir, euh, si vous les achetez maintenant, et eh bien peut-être que début juin, il faudra vous résoudre, euh, soit les manger très vite, soit les jeter. Eh bien la vérité, c'est tout l'inverse. La vérité, en 2020, hein, les gens du MAN, hein, l'abolition, abolition 2020, en 2020, il n'y aura plus d'armes thermonucléaires. J'ai jamais cru, j'ai dénoncé ce, ce genre de mascarade et j'ai bien eu raison d'y croire, nous sommes en 2017 et euh, tous les signes au contraire nous indiquent que euh, la Chine, la Russie, les états unis et la France sont en train de... de en contradiction avec le traité de non-prolifération, avec le TNP, de, de moderniser leur, leurs arsenaux thermonucléaires, de moderniser les vecteurs, donc on passe au M51, de moderniser les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Donc on est là, dans un monde qui court tout droit, à sa perte, et les rares personnes qui ont le malheur de dire, euh, en plus purement bénévolement, attention les gars, vous entraînez les gens à leur perte, et eh bien aujourd'hui on veut instrumentaliser contre eux des gens salariés dans le cadre euh, d'associations avec des salariés, des salariés qui en 2010 se sont donné des droits d'administrateurs sur une association qui ont décidé des luttes anti-nucléaires, de, des ronds-points qu'il fallait occuper, des ateliers gommettes, et qui aujourd'hui vont essayer de se payer un petit site qui s'appelle sanureseau.org, euh, qui, bah oui, effectivement, depuis euh, de, 2010, euh, on tient un discours qui est le discours cohérent du vital arrêt immédiat, définitif et inconditionnel de toutes les installations nucléaires. Pourquoi Les déchets si on arrête d'en produire... Non, mais si on arrête d'en produire, même si personne n'a la solution pour les déchets, et le problème est moins grave si tu arrêtes d'en produire. Premier point. Deuxième point. 54 de nos 58 réacteurs nucléaires, c'est-à-dire l'équivalent du parc électronucléaire japonais qui a été fermé après Fukushima, 54 de ces réacteurs ont dépassé leur date limite de conception. Et là, on est dans la vérité. C'est-à-dire... Donc, on a dépassé ces dates, ça veut dire que statistiquement, on le sait, les rayonnements neutroniques affaiblissent structurellement les aciers. Donc, euh, par cristallographie, on a fait des essais, et c'est d'ailleurs pour ça qu'au centre de Gramma, au centre des autres énergies, on avait des machines à générer les neutrons, qui ont après donné la Z-machine aux états unis mais qui est devenue un classé défense, euh, parce qu'on touche là aussi aux armes sous-critiques, et à la possibilité de, de faire des armes nucléaires avec moins qu'une masse critique, et eh bien ces générateurs de neutrons servaient au début justement à bombarder des aciers spéciaux pour voir leur résistance au rayonnement neutronique. Parce que quand tu fabriques une arme nucléaire, tu as besoin de mécaniques de haute précision avec des aciers qui vont pouvoir ré, ré, euh, résister pendant des temps assez brefs mais à des très forts taux de rayonnement ou alors quand tu fabriques des cuves de réacteurs comme c'est actuellement le cas par rapport aux cuves EPR qui ont visiblement de très graves problèmes euh, euh, voilà que. De Exactement, ou de micro-fissures, c'est-à-dire que quand tu les passes au courant de Foucault, elles ne répondent pas aux normes pour lesquelles, auxquelles elles sont censées techniquement répondre, et pourtant on continue, et pourtant on crée dérogation, et même on a lié la fermeture de la plus vieille centrale nucléaire, les deux vieux réacteurs américains de Fessenheim, on les a liés à l'ouverture de l'EPR de Flamanville. Donc là, c'est même pas en marche sur la tête. Là, on est en train d'imposer les conditions d'une catastrophe avec de vieux réacteurs qui statistiquement ont toutes les chances euh, et en plus ils sont confinés ils ne sont pas comme euh, les réacteurs russes de production de plutonium c'est à dire ils ont des enceintes de confinement c'est à dire ce sont des cocottes minutes ça veut dire que s'il y en a un qui pète parce que si on a 58 réacteurs, on n'a que 18 centrales nucléaires. Ça veut dire que chaque centrale contient plusieurs réacteurs. Géographiquement, ces réacteurs sont souvent les uns à côté des autres parce qu'ils partagent entre eux certains types d'installations et des tuyauteries. Et donc, quand il y a l'explosion d'un réacteur confiné, on l'a bien vu à Fukushima, eh bien, il y a contagion de, de la catastrophe. Et j'ai été le premier à parler de ce phénomène de contagion de la catastrophe parce que confinés, ils sont comme des cocottes minutes. Donc aujourd'hui, on a des responsables politiques qui ne sont pas au fait de ces choses, et parce qu'on a des industriels qui sont addicts, qui sont des junkies euh, à l'électricité nucléaire, qu'on essaye toujours, euh, elle est relativement peu chère parce que, par rapport à ce qu'elle va coûter aux générations futures, à la fois euh, au niveau biologique mais aussi au niveau financier, cette énergie, on veut nous réembringuer dedans avec soi-disant une nouvelle génération de réacteurs, soi-disant conçus, par l'Europe, et en fin de compte, on s'aperçoit qu'on a une moins bonne maîtrise technologique que les ingénieurs américains qui ont conçu les premières générations de, de réacteurs. Et en plus, ces réacteurs, on veut les faire fonctionner avec des combustibles extrêmement dangereux, parce que l'accident qui a eu lieu à Alden, eh bien, il a eu lieu justement sur des barres de combustible MOX. C'est-à-dire, c'est un mélange d'oxyde de plutonium et d'oxyde d'uranium. et de ce que j'ai lu d'un livre qui m'a été offert par, par mes fils à mon dernier anniversaire, ce type de combustible sont les plus difficilement pilotables. Surtout lorsque tu les intègres sur des réacteurs qui ne sont pas conçus pour ce combustible. C'est ce qui s'est passé pour le réacteur numéro 3 de Fukushima. Donc on est là dans quelque chose d'extrêmement grave. Il faut bien comprendre que, comme l'a dit Albert Einstein, il a dit deux choses. Il a dit déjà « si je me réincarne, euh, je ferai plombier » ce qui est une un excellent choix, euh, M. Albert. Et il a dit aussi il n'y a pas de manière plus diabolique de faire bouillir de l'eau que le nucléaire. Et donc, produire de l'électricité avec le nucléaire, c'est un non-sens euh, énergétique, technologique, euh, sanitaire et social. Mais par contre, c'est le seul moyen de produire des matériaux fissibles qui vont permettre de créer des armes thermonucléaires et de les entretenir. Donc, si nous sommes pieds et poings liés dans cette impasse mortelle du nucléaire, et dans des impasses constitutionnelles qui ont été fabriquées autour de ce nucléaire depuis 1945, c'est parce que les, la puissance militaro-industrielle de la France, et ce que les gens souvent appellent la grandeur de la France, mais qui en fin de compte est, est, est purement une, une, une affaire d'argent, de gros sous, et bien, elle est complètement dépendante de cette filière mortifère. Aujourd'hui, on meurt majoritairement de, de cancers qui sont liés directement à notre surproduction et à l'industrialisation. Industrialisation de l'agriculture, ce qu'on appelle l'agrochimie, qui tue les terres et qui tue les gens, et production, surproduction d'énergie, surconsommation, surproduction de biens, de, de, de tout bien. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où il faut faire du surtravail. Si les gens travaillent aujourd'hui, je dirais entre 6 heures et 12 heures par jour, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui travaillent 10-12 heures, il y a beaucoup de secteurs d'activité. Eh bien, réellement, chacun d'entre nous pourrait travailler 3 heures par jour, 5 jours sur 7, et nous aurions tous de quoi vivre normalement, décemment et dignement. Tout le reste, c'est ce, ce qui a été appelé euh, par Marx, le surtravail. Donc tout le reste génère du capital et permet aux gens qui détiennent le capital d'acquérir encore plus de pouvoir. Et donc travailleurs, travailleuses, ne cherchez pas la croissance comme vous le demande Mélenchon parce que cette croissance, vous allez accroître le capital et donc vous allez tresser des cordes encore plus solides avec lesquelles on va vous pendre, vous et vos enfants. Donc, on va vous endetter en vous faisant consommer, on va vous faire voter pour des non-choix comme on a déjà réussi à le faire depuis plusieurs élections. Il faut rapidement que vous vous sortiez mentalement de ce système, donc comme moi, moi j'ai arrêté, je ne mange plus de viande, Je, je quand je me transporte je n'utilise pas de voiture ou alors extrêmement rarement, euh, j'essaie de réduire ma consommation au minimum et j'essaie surtout de dire aux gens, voyez, vous avez un vrai pouvoir, ce pouvoir c'est le pouvoir de décider pour vous et non pas le pouvoir de décider pour les autres. Tous les gens qui nous présentent le pouvoir, qui devient un pouvoir de décider pour les autres, eh bien, ce pouvoir-là, quel que soit le maquillage euh, euh, sémantique que tu vas mettre autour, c'est une dictature. Décider pour l'autre, c'est la dictature. Moi, je ne me présenterai jamais à aucune élection. Pourquoi Parce que je ne veux pas qu'on qu me donne un pouvoir délégué, parce que je serai obligé, si j'ai ce pouvoir délégué, de décider pour les autres. Et je n'ai pas à décider pour les autres. Il est déjà. Difficile de décider pour soi-même. Comment voulez-vous décider pour les autres Personne ne sait mieux que soi-même ce qui est bon pour nous. Voilà ce que j'avais envie de te dire par rapport à ce que, ce que tu as dit. Il faut parler fort, Marc. Donc... Je, je répète, personne ne sait mieux que soi-même ce qui est bon pour soi. Exactement. Et donc il faut, il faut sortir de, de, de ces systèmes qui veulent t'apportent qui, qui qui une, une malbouffe. Mais il y a le prêt-à-penser. Que penses-tu du prêt-à-penser ah ben, Le prêt-à-penser, c'est ce qu'on nous fait penser des, <rire> pratiquement euh, euh, dès l'école en fait. Et je vois aussi que beaucoup d'enseignants qui appliquent les programmes des robots sont dans le prêt-à-penser. On dit qu'il faut réfléchir, mais la réflexion, ça se travaille et ça prend. Et on apprend à apprendre. Tout se travaille, mais pas, pas de cette façon-là. Oui, bon, de toute façon, le, dès l'école, on nous apprend une, une seule chose, c'est à devenir des producteurs et des consommateurs. On ne nous, nous apprend pas à, à savoir qui on est réellement. Est-ce que je peux aller reprendre un peu sur Caroline de Haas, parce que moi ce que je voulais dire parce que je voulais faire un petit jeu de mots mais ça tombe pas bien parce que maintenant tu as coupé le, le sens je voulais simplement dire qu'elle veut nous, nous nous refaire partir en manifestation contre la loi travail mais elle a raison de, de dénoncer Macron et euh, comme tout à l'heure on parlait de guerre eh ben moi, ce que je voulais dire, c'est que entre entre deux, deux guerres, je dirais plutôt entre deux paix. Qu'est-ce qu'il y a Il y a les CRS et les CRS. Qu'est-ce qu'ils lâchent Des gaz. Entre deux paix, il y a des gaz. T es d'accord Donc euh, voilà, on va nous lancer. On va, on va nous lancer des paix. Pour les manifestations de loi je travail. Je faire une interruption exprès. Euh, il est possible que la diffusion de ce soir soit publiée directement depuis mon profil. Un, un oui. Donc on la partagera à, au moment de la publication. Bon. Mais si vous cherchez sur radio anarchiste, en dirait de. Si vous à, ne pouvez pas, il faut aller chercher sur la page sur de mon là. profil. Voilà. Voilà. voilà. Donc euh, voilà, moi ce que je voulais dire, bon voilà. Caroline de Haas. Voilà, entre, entre les deux P, les, les P des de, CRS, il y a les gaz. Et les manifestations, on en a marre de se faire gazer. T'es d'accord Vous êtes tous d'accord Oui, mais bon... j'aimerais le texte de Pierre parce Donc, on va reprendre les textes, hein, parce que c'est très intéressant. Mais c'est vrai qu'il y en a marre des centrales nucléaires, il y en a marre de se faire gazer, il y en a marre de se chercher la paix, mais c'est plutôt des paix qu'on nous envoie, l'épée de la police qui nous gaz à chaque manifestation. Je pense qu'on n'en a pas pris assez en fait. On doit aimer ça. Oui, on doit aimer se faire gazer. Un peu plus. J'adore. Donne-moi-en plus. Parce que j'aime ça. C'est mal. Frappe-moi avec ton code du travail en pleine gueule. Voilà. Voilà. Bon, enfin moi la, la parano, ça me fait Parce que je suis déjà assez perturbé comme ça, alors entendre des discours paranoïaques comme quoi il y aurait machin qui dirigeait tout. Ouais. Moi bon, je trouve ça hyper déprimant. Hein. Je trouve ça hyper déprimant hein. de, de penser, voilà, il des puissances d'argent, machin qui manipule, nous on n'est rien, tout est joué. C'est hyper déprimant. Ah mais bah, je parle pas de toi, hein. je parle en général, c'est hyper déprimant. Moi je hyper déprimant. Mais même il faut il faut pas lâcher le pouvoir il faut pas lâcher le pouvoir le pouvoir il est entre nos mains on a le droit de ne plus consommer si on consomme plus si on consomme plus ben écoute les producteurs ils vont ils vont se ramasser hein, parce que euh, on va pas remplir les poubelles et puis travailler comme des comme des comme des imbéciles et en plus de ça on s'est gazé euh, si on veut si on rouspète pour le travail donc euh, si on arrêtait de consommer eh ben on ne serait pas gazé, et puis ils seraient comme des cons avec leur. Mais c'est qui euh, les, bah, ça que le discours les élites qui veulent nous mais faire qui, travailler. Les élites quelles élites bah, les, les élites de Macron. Mais et… Quelles et élites tout. de Macron Et pourquoi pas les élites de mon grand-père Oui. bah oui, mais. C'est quoi les euh, élites C'est ceux, ceux ce... ça que j'appelle le discours paranoïaque c'est désigner un ennemi comme ça On ouais. fait des listes Alors, à faire des listes, Macron parle d'alphabétique, parle d'alphabétique, ça ne commence pas seul, le, seul, le, seul, le seul problème, c'est que on nous, on nous, on nous promet qui, la on... lune, les, euh, les, les gouvernants nous promettent la lune en disant, vous, allez, vous avez le droit de produire, et bien en produisant, qu'est-ce qu'on fait hein on se met en faillite et on se pend dans larrière cour ou dans la cave ou dans le Mais grenier. il n'y a parce pas de dirigeants qui diront. Bon, bon. Alors voilà, nous, c'est une bêtise. N'allons pas dans cette bêtise de vouloir se faire de l'argent en produisant et en remplissant des poubelles. Pourquoi nous, est-ce qu'on ne serait pas à droit d'être bêtes je ne vois pas pourquoi on peut ne pas. Est-ce est que c'est pas une satisfaction d'être bête et manipulé? Moi, je trouve ça hyper intéressant. Euh, on est pourquoi oui. le but de la, de la vie, ça serait d'être intelligent et de pas de me manipuler? C'est quoi? Est... Mais, pas, est plus mais, faire. mais je vois pas l'intérêt d'être de, de, intelligent, pas de manipuler, de diriger sa vie. C'est quoi toutes ces conneries? On croit on croit à Sarkozy. Mais tu crois que tu, tu crois que tu produis pour ton bien-être? Mais en réalité, tu produis et tu creuses, tu creuses ta tombe. Mais pourquoi en... je creuse mal? Eh ben c'est très bien de creuser sa tombe. De toute façon, on est tous au chemin suis... palliatif. Suis... Dès que tu nais, tu es destiné à mourir. Bon. Le ouais. but, donc, le but, c'est d'être. obligé de servir les autres. Euh... Mais quels autres Il n'y a pas d'autres. Mais si, c'est la question, cette histoire d'autres. L'autre, c'est qui Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. Dis... Dis-moi, quand tu produis, tu serves qui Mais je ne produis rien, moi. Bon. Je... Qu'est-ce que je produis Et Rien. Quand on te fait croire qu'il faut produire Mais personne ne personne me fait croire. C'est quoi ce délire paranoïaque qu'il y aura qui qui aurait des gens qui me manipuleraient, qui me prendraient en photo, quoi. qui me feraient faire des films, qui me manipuleraient... Quel, quel genre de... Quand il a des millions de gens dans la ah. rue euh, qui Et sont basés... Bah... C'est qu'ils bah, croient, croient à un système pour les, les libérer et d'avoir la fortune et d'avoir le pouvoir et d'avoir... Euh... Et ils vont dans la rue pour ça bah, Non, ils, vont, ils, ils se disent, bah, demain, je vais voter pour celui qui, qui va me promettre que je pourrais Mais produire a rien, et gagner de l'argent. La ils vont peut-être dans, il qu qui... peut dans la rue parce qu'ils se font chier en famille. Et le dimanche, c'est plus rigolo d'aller dans la rue sans sa femme et sans ses gosses ils vont, un, pour promener le chien. Je connais quelqu'un proche de nous qui promène un chien tous les jours. Bon, je ne veux pas le critiquer. Ouais, Peut-être qu'il y a des gens où on aura le cul et il dit aujourd'hui, je ne même pas le chien, j'ai manifesté. C'est plus rigolo. Ça le change. Donc pourquoi okay. tu dis que les gens vont dans la rue Tu sais pas pourquoi les gens vont dans la rue. Le jeudi, je ne le promène pas parce que je fais radio radio. Ah bon, jeudi, je ne le promène pas. D'accord. Voilà. De, de, de quel droit on estime qu'on est manipulé C'est agaçant, quoi. C'est agaçant, ce système de toujours penser qu'on qu est con, qu'on n'est pas con. On s'en ouais, fout, on n'est rien. Tu peux rien, aller quoi. dans la rue pour oublier ton crétin de oui. fils, par exemple. Oui. Moi, voilà. je veux l'épisode numéro 8. Bon, d'accord, voilà. ça parle de ça. Bon, voilà, je veux l'épisode <rire> numéro 8. Une chambre, la bon. Un miroir. Elle, tu ne veux pas manger avec Géraldine et Brice. Tu ferais mieux de manger avec Géraldine et Brice. Ils mangent en bas dans la cuisine des pâtes, des nouilles, des nouilles de gruyère. C'est délicieux, les nouilles de gruyère. Moi, je n'aime pas les nouilles, ni au jambon, ni aux bruyères. Tu vois, je suis une femme simple. Je suis une femme qui vend des chaussettes. Tu sais pas ce que c'est que de vendre des chaussettes. Il y a des gosses de riches qui n'ont pas fait d'études parce qu'ils avaient le luxe de jouer à aimer les prolétaires. Moi, je ne joue pas. Je n'ai pas connu ton époque. Je suis né dans les années 80 et dans les années 80, tes copains ont cessé de jouer aux révolutionnaires et ils sont dû, devenus animateurs, non conformistes, ne pratiquant pas la langue de bois, le politiquement correct, dans les chaînes de télévision subventionnées par le contribuable. Qu'est-ce que tu en as à foutre du contribuable puisque toi, tu n'es pas obligé de vendre des chaussettes l'hiver. Tu vois, j'ai reçu un lot de chaussettes que j'ai payé 30 euros. Et si je vends le lot de toutes les chaussettes, je gagnerai 50 centimes d'euros par chaussette. Ça me fera en tout 4,50 euros. Et comme me dit l'assistante sociale, je ferai mieux de supprimer les cigarettes. D'abord, les cigarettes, c'est mauvais pour votre santé. Et ensuite, vous auriez plus d'argent à la fin du mois. Lui ne dis rien. Elle, ici, c'est la misère. On est tous solidaires, mais c'est la misère. Tu comprends, c'est la misère. Tu comprends ce que c'est que la misère Et toi, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Tu vas en Roumanie. Euh, Roumanie, ouais. Tu vas en Roumanie. Et en fait, tu es ton propre singe. Pourquoi tu t'as pas filmé la misère des jeunes Roumanes qui deviennent les putains des vendeurs de téléphones Orange Pourquoi t'as pas filmé les salauds, ceux qui nous veulent, ceux qui non non. pré-filmé, t'as préféré filmer ton absence d'histoire de cul avec Vera, la femme du producteur, qu'est-ce qu'on en a à foutre du producteur bourré et de sa femme hystérique Tu vois, Nathalie, elle m'a donné son t-shirt. Et Nathalie, pour moi, c'est sacré. J'ai pensé à elle tous les jours pendant ces 20 ans d'enfermement. Et le juge aux affaires terroristes, je l'emmerde. Il a beau bon me cuisiner, je lui ai rien dit, l'enculé. Je lui ai pas dit que Nathalie, je la croisais dans la rue, je l'ai aimé. Et je l'aimerais jusqu'à la faim. Même si maintenant, quand je la croise dans la rue elle fait semblant de ne pas me reconnaître, moi la petite, la gamine qui était trop jeune, qui n'a pas connu les arrestations et l'assassinat du général et du fabricant de bagnoles. On en a tué sept, mais les autres, crois-moi, ils ne perdent rien pour attendre. Ça va péter J'ai des contacts à Bruxelles, où une nouvelle génération est en train de monter. Ils n'attendent qu'un signal, et le signal, je ne le donne pas, justement, parce qu'on a besoin de fric pour faire ce qu'on a à faire. C'est ça que cette conne de blanche n'a pas compris. Elle voulait faire un film sur Nathalie. Mais qu'est-ce qu'une petite bourgeoise comme Blanche peut comprendre à la lutte armée T'as jamais aimé Blanche, t'as toujours détesté les tableaux de Blanche. Vous n'avez pas compris qui était Blanche et la famille de Blanche. Elle parvient rien pour attendre, des comptes devraient être réglés, des comptes entre nous, et ce jour-là, sincèrement, ça va faire très mal. Il y a des salauds ici partout, là-bas, ici, aussi, aussi. Notre gentil maire est un salaud. Il refoule de la drogue pour se garantir sa petite élection. Les réélections, les réélections, elle ça que ça vous intéresse, et Blanche, elle, ça ne pas. Alors bien sûr, ça vous fait bander. Vous rêvez tous de vous taper des lesbiennes, car dans votre petite fantasme, c'est bien connu. Qu'est-ce que tu veux, toi aussi <coughs> Tu veux que je te parle de Nathalie, des théoristes des années 70, d'Action Directe, c'est ça Eh bien, désolé, j'ai pas envie de vous parler de Nathalie. Qu'est-ce que tu veux savoir Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Nathalie Nathalie n'a pas pu baiser, elle a été enflammée pendant 30 ans, il y a une conditionnelle, parce qu'elle a une tumeur au cerveau. Elle se sent une seule fois de Nathalie et blanche, une seule fois. Je l'avais dit à Blanche, je t'aime, il n'y a rien de personne, il me faut bien Nathalie, même si pour elle je suis moite aux animaux, qu'elle aime dans sa bergerie, <coughs> loin des bites, des bites des hommes. Mais je m'en fous, je ne vous dois rien, je ne vous dois rien. Il y a des gosses de riches qui sont riches, mais qui resteront riches, quoi qu'ils fassent. Et les autres j'avais tout prévu avec Blanche, c'était convenu. On vendait la maison, on s'achetait une petite camionnette, et on faisait les marchés. Et elle, elle a raté ses conneries ses films, ses tableaux, toutes ses copines qui l'ont laissé tomber le jour où elle s'est séparée de la directrice du festival international lesbien. <coughs> sa famille a mis tous ses tableaux à la poubelle. Et ça, je ne leur pardonnerai jamais. Et sa copine de Paris à Blanche, je ne l'arrêterai pas. Et tous ceux qui maintenant considèrent que Blanche. Elle était une grande artiste de piquer les mortes, aussi oh, je leur crache à la gueule. « Tu ferais mieux de descendre et d'aller bouffer les nouilles. » Ils ne me foutront pas à la porte, ni le maire, ni la famille de Blanche, ni Frédéric qui a essayé de violer devant moi, blanche. Toi et ta clique, vous êtes déchaînés sur elle. Silence. Je me suis absenté une nuit, une seule nuit. Blanche, elle ne supportait pas que je me mette à picoler. Je suis allé chez Frédéric. Blanche voulait toujours coucher avec un autre. Elle disait toujours que le désir ne peut exister à deux, un reflet de l'œil dans l'œil, mais bien en résonance avec un troisième. Et Frédéric n'est même pas venu à l'enterrement de Blanche, avec ce salopard de mer qui est nu tout miel, tout beau, comme s'il ne savait pas que Frédéric avait par deux fois essayé de violer Blanche. Mais comme Frédéric sort de prison, bien sûr, pour les bien pensants de ton genre, son viol est une circonstance atténuante. Et Nathalie, elle est restée 20 ans en prison juste parce qu'elle n'a pas voulu signer une déclaration publique qui reconnaissait qu'elle avait eu tort de tuer ce salopard de général. Alors que ce salopard de général avait été tué par hasard dans la queue clients qui venaient <coughs> retirer leur fric dans une saloperie de merde de banque BNP à la semaine. <coughs> J'ai tout fait pour protéger Blanche. J'ai deux fois de suite retiré des rites du psy. Vous, vous ne serez toujours du côté des riches parce que les nouilles ne vous en bouffaient pas à chaque repas. Tu es comme le père de mon fils. Le père de mon fils a fait des pressions sur le juge d'anti-terroriste pour qu'il me retire la garde de mon fils et lui aussi comme toi, il bouffe des nouilles à tous les râteliers. <rire> Très drôle. Tu sais rien de moi. Et alors quand je suis revenu au matin, Blanche avait laissé un mot, juste un petit peu, un mot, au pied de la corde qu'elle avait passée autour de son cou. C'est vrai, j'avais laissé seule Blanche une nuit parce que j'avais bu et que je ne voulais plus qu'elle me frappe. Et Blanche avait juste écrit ce petit mot, c'est toi qui es responsable de mon suicide et de ma mort. la Ah, je ne sais pas si c'est la peau. Oui, oui, Blanche et Nathalie. Blanche et Nathalie. Mais tu fais dans le drame so social. Alors, je vais répondre à la première ouais. question. Est-ce que ce sont des personnes réelles Je ne sais pas. J'ai un jour été invité à présenter des films chez une personne que j'avais inventée une fois qui m'a dit qu'elle était en procès avec sa grand-mère, que tous les gens du coin voulaient la violer parce qu'elle avait une maison peinte en rose et que là où est élu Maréchal Le Pen, les maison peinte en rose, ça fait pas trop. Donc je lui ai dit... Dans ces cas-là, tu n'as qu'à faire venir des artistes, comme ça tu ne seras plus les Viettes, tu seras centre d'artistes. Donc j'y suis allé et je lui ai dit simplement, je ne veux pas rester seul avec toi. Elle m'a dit, c'est quoi ces connus Donc je vais faire venir un copain avec moi qui habite à Avignon, parce que comme tu portes plainte contre tout le monde, tu vas m'accuser de viol et je vais aller en prison. Donc elle m'a dit, tu es complètement cinglé. Donc j'y suis allé avec ce copain, nous avons passé deux films, nous avons fait un débat très très long. Un vrai festival devant trois personnes, ça n'en finissait plus. Mon copain m'a expliqué que les Ashkénazes, en fait, étaient des imposteurs, c'était des faux juifs, qui ne voulaient pas payer des impôts aux tsars, et c'est pour ça qu'ils avaient fait croire qu'ils étaient juifs, alors qu'en fait, ils ne voulaient pas payer des impôts, et que les vrais juifs, c'était satérable. Et ça a duré, ça a duré, ça a duré des heures. Et un jour, j'ai appris que cette fameuse personne s'était suicidée avec ce mot qu'elle avait cée La Blanche, « Tu es responsable de ma mort ». Donc j'ai écrit tout ce texte, mais je ne sais pas si c'est réel, c'est une vision de, de ce que j'ai fait avec ces personnes, mais c'était assez étrange, cette projection qui a duré trois jours non-stop devant trois personnes, et ça n'en finissait pas, ça n'arrêtait pas, ça n'en finissait pas. Voilà, je ne sais pas si c'est Alors pour répondre à la question du capitaine Jiremo, qui m'a demandé si je dans le drame social Oui. Non, c'est pas un drame social, parce que d'abord je n'ai pas dit que c'était un drame. Pourquoi tu dis que c'est social Qu'est-ce que tu trouves de social là-dedans ouais. Ce que je trouve de social là-dedans, c'est que c'est une description de rapport entre les gens et tout ce qui est rapport... Euh, interpersonnelle et sociale parce que la société elle est constituée d'individus ouais, mais... et dès que tu as deux individus tu as des jeux de je ne crois pas que ce soit une description j'ai déjà fait lire ce texte à la personne incriminée qui a dit que j'avais écrit n'importe quoi non elle a pas dit ça, elle a dit c'est intéressant ça ne correspond absolument pas à ce qui s'est passé avec nous trois ces jours là c'est une projection mentale non c'est le contraire d'une description de sociale c'est une vision que j'ai d'une situation mais ça ne prétend pas être la vérité c'est pour ça que je suis tellement de mal avec les paranoïaques, parce que c'est pas intéressant. Y a, y a, l'autre n'existe pas, il n'y a, a que toi qui existe. Donc ce que tu dis est la vérité. Mais il n'y a pas d'autre. L'autre, c'est toi, l'autre, c'est un miroir. Mais le miroir, il ne reflète rien. Tu vois, le miroir, t'éteins la lumière, il n'y a plus de miroir. Tu vois, il n'y a, a pas de rapport social. C'est pour ça que j'en veux tellement à tous ces cons qui font des films sociaux. Pardon. Si, il si, y a un rapport social, mais le seul rapport social, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est par rapport à toi. C'est-à-dire que. Euh, moi j'avais une amie, elle, elle me pensait, donc je, je, elle, elle ne me connaissait pas. Elle avait une idée de moi, et donc je devais correspondre à cette idée. Comme. Une personne ne peut pas correspondre au fantasme que tu as d'elle obligatoirement. À un moment, il y a une. Non, vision. Pas, non, c'est si, si, pas, c'est pas une vision. Non, si, si, si. Parce que l'autre, toutes les projection de notre mental. Non, non. Alors, Je me demande. Je vais te dire une quoi. chose. Le, j'ai tellement non, non, de, j'ai tellement de respect physique. pour mon mental que je sais qu'il n'a jamais plus de que Moi, je connais. Moi, je sais ce que c'est que du vent. J'ai pas besoin d'être en relation avec des intérêts pour savoir ce que c'est que le Vous Big Bang. Moi, je suis certain, en fait, toutes les projections de mon mental. C'est-à-dire, là, je te parle, mais en fait, tu n'existes pas. C'est mon mental qui crée la Terre, qui crée le Big Bang. Toutes tes tout projections de mental. Donc, en fait, on imagine tout. Tu vois, c'est une question d'imaginaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas un mec ou une femme qui voudrait qu'on soit ceci et cela. Justement, si c'était ça, ça voudrait dire qu'on existait. Mais ce qui est beau, c'est qu'on n'existe pas. Et c'est ça qui est très beau. C'est parce qu'on n'existe pas qu'on va faire des belles choses qu'on a des comptes à rentrer à personne. Mais penser que quelqu'un voudrait que la femme voudrait que je sois ceci, elle veut rien. C'est qu'une projection de ton elle, mental. Elle veut, pas. elle veut rien, elle n'existe pas. Moi, la façon... Ce que, je me, ce que je disais, c'est que moi, la façon dont je te pense, Pierre... Ouais, non, non, si, elle existe. Ouais. Toi, tu n'existes pas. Voilà, mais la façon dont tu me penses, voilà. existe, Exactement. Voilà. Mais moi, je pas. Voilà. Mais alors, voilà. si, parce que comme tu es capable de penser que j'existe, oui. c'est ça qui te donne une existence. Non, je ne pense pas que tu existes, c'est la projection que je fais sur toi qui existe. La projection que je fais que sur toi existe, mais toi, la projection sur toi, c'est une projection qui personnelle. J'ai bien, bien, mais, mais bien, bien compris, mais pour, avoir, Donc, pour que tu aies une projection personnelle, c'est que je t'ai donné l'existence en pensant ah oui. à toi, et oui. toi tu me donnes l'existence voilà, en pensant à moi. Voilà, n'est projection. imaginez que quelqu'un, une femme ou ou je sais pas quoi, ou Brice Lalonde, ou le, ou le Macron nous manipule, ou le pape, c'est que des projections. Si tu veux, il existe parce que j'existe, et si tu veux, on est en interaction, mais, mais tout n'est que projection, et c'est ça qui est passionnant. C'est pour ça qu'il faut faire des projections dans les cafés. Oui, exactement. voilà, parce que là, on projette une non-projection, tu vois, on projette une projection qui devient plus une projection parce que c'est une projection. Enfin, en je ne sais pas si je suis très et, clair et, là. Et, alors je suis extrêmement clair. C'est surtout que grâce au le drame, est... c'est prophétique. – Oui, bien sûr, ça. parce qu'il projette quelque chose qui n'existe plus. Tu vois, oui. qui n'est plus lui. Alors c'est ça qui est beau, parce que la projection, si on est dans des projections, là on le va le tout, tout est inventer. Plus vrai que voilà, on va tout inventer, mais oui. s'accrocher au réel et dire machin me manipule Macron, c'est con, parce que c'est casser la projection. Tu vois, c'est casser la projection. Et si tu casses la projection, il n'y a plus de film. Et s'il n'y a plus de films, si Tu casses le projecteur aussi. Voilà, il n'y a plus de film. Et il n'y a plus d'entrée gratuite. Il n'y a plus de libre participation aux frais. Et c'est con. Et donc c'est sur l'écran noir voilà. de Nuit Blanche. Voilà, exactement. C'est comme dire. dans, la, dans, voilà, je la, dans dire. la chanson de, ouais. de Gilbert Béco. Voilà. C'est ouais. là où réellement, voilà. c'est le cinéma qui crée le monde. En fin de compte, le cinématographe voilà. a créé le monde. Voilà. Et en fin de compte, le Big Bang, c'est un gros projecteur. Voilà. Et c'est le début de la projection. Voilà. Et le monde diplomatique n'est pas le monde. Parce Exactement. que justement, eux, au lieu de faire une projection, ils font diplomatique. Mais ils cassent, ils cassent le monde. Le monde, c'est pas la diplomatie, le monde, c'est crétin. Ils auraient mis le monde des crêpes, ça aurait été plus drôle. Parce qu'on aurait pu faire des choses avec des crêpes. Tu c'est quoi Je vais ouais. te poser une Est-ce est que ouais. tu penses, parce qu'à ouais. un moment, on a fait disparaître des boulangeries les têtes de nègres ouais. pour, pour cause de racisme ouais. Est-ce que tu crois que le financier va disparaître des, des pâtisseries ah oui, suite à l'élection de bah Macron Oui, oui, forcément. Mais c'est ça qui est dommage, ils vont toutes des coprojections. Et est-ce que tu penses euh... que les macarons vont s'appeler Macron Oui, je pense, oui, ouais, on oui. oui, oui de... Donc, oui. On, on fait un ouais. appel euh, ouais. au syndicat de, des, des boulangers pâtissiers ouais. pour faire en sorte que tous les, les macarons, deviennent dorénavant, macron. deviennent des macrons. Ouais. Donc, macrons. on ne Pardon. veut plus voir macarons dans les boutiques, hein. on veut voir marqué Macron. macron. Voilà. macron. Voilà. Et vous pourrez même, et ça c'est un petit cadeau qu'on vous fait, créer à côté une pâtisserie qui s'appellera l'Emmanuel. Ouais. Et parce que c'est toujours bon d'être une pâtisserie, mais de Dieu, voilà. Et les, les macaronis, comment tu vas les appeler Alors, les macaronis resteront des macaronis. D'accord. Non, non, parce Et que les... vas... C'est ça, ça qui est ça qui est beau, justement, c'est parce qu'on n'existe pas qu'on existe. Parce qu'on crée une projection par rapport aux autres. Et dire que machin nous manipule, on casse la projection, tu vois, c'est ça que, que je trouve dommage. Mais moi, moi, mon est discours, c'est que je manipule quoi. machin plutôt. Ah bon, mais bah, si tu manipules, c'est pareil. Mais si tu manipules machin, c'est la même, tu casses une projection. Tu, tu casses ça tu casses une énergie qui pourrait échapper, tu vois, et l'intérêt, c'est d'une de, situation, d'en faire quelque chose. Moi, ce texte que j'ai écrit, ça s'est vaguement passé comme ça, peut-être, j'en sais rien, mais le transformer, c'est en faire autre chose, tu vois, c'est c'est un big bang, tu vois, c'est un big bang. Attention, attention, attention, attention, attention, attention. ce n'est pas, voilà. pas, cher monsieur, oui, oui, oui, oui. vous vous appelez comment, Pierre, cher monsieur, Pierre, Pierre. Pierre. monsieur Pierre, Pierre. Tu as pensé à macro, tu as pensé à macaroni, euh, tu as pensé à qui encore ouais, Bref, quoi. à qui encore, à qui encore Le chamallow, le mais tu as pas pensé au macro Le macro, le macro, ah, là, ah, le, le, le, voilà. Moi j'adore, à la sauce, à la sauce escabèche. C'est mes camarades qui parlé de la, c'est pas 1 euro, 1,35 le moins cher à Leclerc. Ah ouais. Ne prends pas son piqué, hein, il est plus cher. Ouais. Le macro se piquer est plus cher. Mais moi je mange pas il faut pas le de prendre le bas de gamme. Pour nous, nous, nous les prolétaires. Merci à vous, messieurs. Bon. Bon. Il, fa il, il, il fallait parler de, de, la, de, la, de la nourriture du Il y a un livre, il y a un livre ah, qui est ouais. très ah, intéressant. Ah, oui, oui, c'est oui, le oui. livre de, de Philippe euh, ouais. Guillemont, ouais. La physique de la conscience. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que lui, c'est un scientifique qui travaille au CNRS. Et il a... Si tu vois ce livre-là, le livre en question, eh bien... Il, il, il donne euh, une explication que notre conscience, par notre conscience, on crée la physique. Ah ben voilà, tu vois, on crée, on crée, tu dis là On crée la physique, tu vois. le prouves scientifiquement. Ah oui, bien sûr, ah ouais, tu vois, donc c'est dommage ouais. de penser que des gens nous de manipulent. Ouais. parce ouais. qu'on qu qu pas le, ouais. le, ah. le, le, le. Moi, je dis pas de livres comme ça, parce que ah, ça, me ça trop ouais, Moi, je lis des romans russes, parce qu'après, je, je suis mais déjà tourmenté. mais les romans russes, mais c'est très intéressant, moi, les mais c'est que les livres qui ont un hein. sens... Pour moi, ça me déstructure, tu vois. Si quelqu'un me dit que ce qu'il écrit a un sens, ça m'angoisse parce que je suis obligé de rentrer dans son sens et je sais pas, je suis perdu, je ne comprends pas le sens, si tu veux. Tu vois, si tu me dis que ça a un sens, moi je comprends pas, tu vois, je, je comprends pas ce que c'est que le sens. Alors c'est pour ça que tous ceux qui affirment quelque chose, j'ai du mal à comprendre. Parce que la je ne comprends science, pas ce qu'ils veulent affirmer. Science, Mais même, même la science, je ne comprends, pas, je comprends pas le but de la, la même. science même, tu vois, ce qu'ils cherchent, qu'ils trouvent trouve. Si la sais science, sais elle, elle, elle se base. Elle elle euh, c'est comme moi d'ailleurs. Il, il disait qu'il fallait arrêter la, la recherche scientifique. Et moi je suis assez d'accord avec lui. Non, parce qu'en fin de compte, tu ne trouves que ce que tu cherches. C'est-à-dire dans tout domaine. Et on l'a bien vu quand il y a eu la découverte sur les premiers conducteurs qui ont été découverts dans des alliages qui, qui étaient des oxydes métalliques, alors que les oxydes métalliques sont réputés comme étant la première cause des faux contacts, comme étant des isolants. Et donc, c'est ce, en travaillant sur des oxydes métalliques, des isolants, des gens qui avaient largement dépassé le cadre de la découverte, parce qu'on dit que les grandes découvertes se font avant 25 ans, donc des, des gens qui avaient plus de 40 ans ont découvert les premiers supraconducteurs. Alors, l'intérêt, c'est la même chose que la rayonne. C'est-à-dire que quand la rayonne a été découverte, quand on a découvert les premiers matériaux synthétiques, par, par pur hasard avec la liqueur de Schweizer qui va tomber dans, dans, dans, du, dans, dans de la cellulose qui, a été, qui avait été dissoute à l'intérieur de l'ammoniac, on va créer le, le premier nylon et ce nylon va servir à créer les parachutes qui vont permettre les cannes à pêche, le débarquement voilà. voilà, et en fin de compte euh, c'est de fil en aiguille, en aiguille on arrivait euh, à, à l'ère atomique ouais, effectivement le progrès et la science posent plus de problèmes qu'ils n'en résout. et c'est justement c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que plus que que, on avance plus une société... Le exactement alors, je ne pense pas qu'il faille les mettre au goulag parce qu'au parce que, contraire, non, non, c'est comme un aiguillon. C'est-à-dire, il faut savoir que, par exemple, les, les, les fusées russes ont été inventées par Korolev qui avait été envoyé au goulag et qui en est sorti. Et, il, et sortant du goulag, il, il a pu mettre en application des idées qu'il a eues alors que il était au bout du tunnel et donc il a eu d'excellentes idées. Et donc, au contraire, moi, je crois que le goulag est générateur... Oui, le, le goulag est générateur d'excellentes de, littératures et, et de, et, de, et, de, et de très grands scientifiques. Il faut voir que quand Bandajewski a été mis en prison et qu'il a failli mourir, c'est là où il a fait la démonstration que la science n'avait pas besoin de moyens financiers. La, la bonne science... C'est comme le cinéma, d'ailleurs. Oui, exactement. C'est comme, comme oui. disait Albert oui, Einstein, c'est bon. l'expérience de l'esprit qui est la voilà. véritable expérience. Oui, voilà. C'est-à-dire, Einstein, quand il décrit dans « le... Comment je vois le monde », qui est un excellent livre, qui, qui est de vulgarisation, écrit par Albert Einstein, que je vous conseille tous de lire, comment je vois le monde, Albert Einstein. À la fois, il exprime ses idées antimilitaristes, c'est-à-dire qu'il explique qu'il ne comprend pas comme l'être humain à qui il a été donné quand même un, un système nerveux central remarque, extrêmement complexe qui puisse marcher ou pas. Alors, comprends pas pourquoi il faut comprendre. C'est si euh, si tout ce que veut dire comprendre. Non, c'est pas une débrouille. J'aime beaucoup la réflexion que tu viens d'avoir. C'est cette putain de question du pourquoi. Tu vois, à chaque fois, on veut une explication sur tout et exactement. Le pourquoi n'est pas scientifique. Science, la science recherche le comment, pas le pourquoi. Le pourquoi, tu ne peux pas le connaître. Et à la réalité de comprendre, comprendre, ça veut dire prendre avec soi. Et donc, il y a l'idée de l'appréhension. Alors, l'intérêt, justement, c'est un intérêt purement matérialiste. La compréhension est matérialiste. Alors que, alors que dans le domaine de l'idéologie et de la noosphère, on n'est pas à essayer d'appréhender les idées, mais plutôt à essayer de les percevoir. Et, et voilà. C'est très différent. C'est très différent. C'est-à-dire que nous, quand on peut faire quelque chose, on le fait. Dès qu'on a su que les atomes se brisaient naturellement, on a créé des réacteurs et des armes atomiques, alors que quelqu'un qui serait un véritable scientifique comprendrait réellement et saurait qu'il ne doit pas prendre, justement. Il ne doit pas comprendre. Il doit... Il doit... Alors justement, mais si Einstein se demande pourquoi l'homme est capable de je sais pas quoi, il rien compris, quoi. Alors, ah, si, on est toujours si, a toujours su que c'était un Il l'a compris. Ça se confirme. Il l'a compris à la C'est un imposteur. C'est un imposteur. Ah, en fait, c'est un frère des mars et il s'est trompé. Oui, je, je C'est un des quatre frères des mars brothers se cachait et, et puis comme c'était un... Comme il n'était pas, bon pas bon comme comique et devenu scientifique. Alors, il était, mais en fait, c'est le frère d'Arpo. Oui, mais malgré lui oui mais justement il ah oui. ce... Il n'était pas dans le spectacle. Pas le... Je crois si que il l'était. À la fin, la, la fameuse photo où ah il tire bon. la langue, il explique pourquoi il a tiré la langue, ouais. parce qu'il en avait marre d'être pris en photo, ouais. d'être montré ah, comme un phénomène de foi, ouais. alors qu'il disait que ce qu'il avait écrit, ça ne méritait pas ça. Ouais. Euh... Mais il savait très bien que le système le présentait justement comme un génie et comme un cerveau pour éviter que les gens fassent comme lui, essayent de penser par eux-mêmes. Et à la fin de sa vie, il aurait pu être opéré, et sauvé, et il a dit « je ne veux pas être opéré, je veux mourir, parce que si j'étais justement le plombier, le mec du coin », euh, qui n'avait pas servi ce système, parce qu'il a compris qu'il a servi ce système. On lui avait même demandé de devenir le premier président d'Israël, il leur a fait un bras d'honneur, gentiment, comme il savait le faire. Mais il, il a compris qu'il a été utilisé par Slyzar, il a compris que, comment, euh, comment il avait été récupéré, et c'est lui qui a lancé justement l'idée de la véritable non-violence. C'est-à-dire qu'il est sorti des mouvements pacifistes pour dire aux scientifiques, « Scientifiques, n'écoutez jamais les États ». Vous devez vous parler entre vous, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir éviter que la science de se mettre entièrement au service des États. Et aujourd'hui, il n'y a plus de science que de science d'État, et je pense qu'on va terminer... Notre 16e émission là-dessus. C'est-à-dire que. On n'a pas, ouais. pas appelé Eric, on l'appellera la prochaine fois parce que ce dont il va nous parler, il se prépare à être candidat aux législatives. Un bonus que, que oui, que c'était allons-y. Non du ah, tout. Bon, J'ai un bonus. Tout. Moi je voulais bien jouer l'avocat si tu veux. Oui, bah, la prochaine fois, tu feras l'avocat. Non, l'avocat de la défense. Ah ben bah, moi je, je, je jouerai jouer l'avocat, et qui fera le juge Il y a un petit bonus, et une explication sur les nouveaux smartphones. Oui, ah c'est intéressant Donc quand tu veux éteindre ton smartphone. Tu l'éteins, voilà, il éteint son smartphone, Et en fait voilà. il est pas Et en fin de compte, je l'éteins, hein. voilà, il, il voilà. va s'éteindre complètement. Enfin oui, oui, en là, là, là il est éteint. Là il est éteint, Voilà. Je le pose, oui. Alors là, Alors, je, sais je sais pas ce qui se Il vient de se rallumer. C'est une expérience scientifique là. Oui. Non non. Oui. Là, c'est pas normal parce oui. que. Ah, il s'est rallumé. Il s'est rallumé ouais. plus vite que d'habitude. Bon. Voilà. Donc donc, donc non, en, mais... fin de compte, en fin de compte, tous ces téléphones portables qui ont une batterie qui est incluse à l'intérieur ne peuvent jamais réellement être éteints. Ah oui. Ils sont oui. toujours en train de dire voilà. je suis là. Là, si les, les batteries, elles sont soudées à l'intérieur, on ne peut pas les retirer, on ne peut pas les éteindre. Bon là. Mais si tu marches dessus, quand même, ça s'éteint. Euh, sauf alors, si il faut tu, le casser si tu passes ah, ou, avec, ou, ou ou avec un marteau peut -être peut -être oui alors oui. Je oui. pourquoi parce ça fait ça fait ça. que les, les, les drones prédateurs ou autres effectivement ouais. localisent les gens euh, à, par exemple avec un téléphone portable ouais. et il suffit après d'envoyer une arme qui va tuer ouais. sur ouais. Ouais. 5, 50 mètres de non, diamètre si il et il c'est fait son portable à côté oui voilà c'est celui qui prend la oui exactement c'est pour ça que c'est bon là il est éteint là on témoigne bon maintenant il est éteint il est éteint il est pas éteint je touche voilà, Est-ce qu'il est pas éteint Je non, le non, mets, ça, je ça, mets dans ça, sa, sa boîte d'origine. Il le met dans la boîte. Parce que j'ai pas envie que la NSA Attendez, Il le met dans la boîte. Je le mets dans la boîte. Frac. Et Il faut pas que la NSA m'écoute. Alors, alors Je le mets hop, dans la boîte. Hop, et hop et voilà. Je le ferme. Et puis, malheureusement, ouais. la NSA nous écoute toujours. Ouais, bah oui, est normal. Ça fait, il est toujours allumé alors qu'on croit ouais. qu'il bah, est... Regarde, regarde, je fais rien du tout. Il est encore il, là, est encore, il est toujours éteint. C'est ouais. la résurrection. Je sens que non la résurrection. mais attends, euh... ça, ça s'appelle pas trouve... hasard. On est comme des couillons parce que ça va non, pas non, marcher. Non non mais si si, si. si Et... ah, il Et toujours éteint. Ah, ah, non. non là. Parce qu'au jour... jour tu l'as fait devant moi, je peux témoigner. Un gobeau de café. Attends, pas. Le de café. attends pas. Le de café. moi j'ai pris une malade, J'espère que ça va marcher parce que là je suis comme un con. Non mais ça peut arriver. Et normalement, ouais. Hop. Et bien, il sera même pas. Normalement, il s'est rallumé trois ouais. fois, non, il s'est même rallumé très vite. Si ça se trouve, il faut un certain nombre d'extinction pour que ça fonctionne. Voilà. Non, non, non, mais... là, ah, là. Bah là, là, je sais pas. Là, là, là, bon, je vais malheureusement, on perd un peu de temps, bizarre. mais très bizarre. là, tu l'as bah. Là, euh, là c'est un miracle qui... qui ne marche pas. Ouais, c'est un miracle, c'est le miracle, c'est que c'est pas un miracle. C'est à dire Alors, que c'est qu -ce si hyper... hyper intéressant. C'est à dire que un miracle pas fin de compte, les nouveaux téléphones, ce qu'il faut surtout pas. C'est racheter des téléphones non. tout les fait comme ça avec les batteries soudées. S'il faut, c'est pouvoir enlever la batterie. Ouais. Mais maintenant, les... il y en a qui ont compris que si tu veux plus être entendu ni écouté ni quoi que ce soit, qu'est-ce que je tu fais Non, tu, oui. tu le montes toi-même. C'est les téléphones mod même. modulaires que tu vas ah, monter toi-même. Et bon, là, je, je, je vais mais le ça remettre marche, en je route, route complètement route pas, et je vais l'éteindre euh, euh, pour être sûr que ça. Ouais, ça y est, il est, en... il est en marche, donc je l'éteins à nouveau, ouais. on va faire je le... comme il ça, au moins, es il est il, a il est en marche, là, comme, comme, comme, là, il est en cours d'éteint, d'extinction, il est en marche, tout le monde est en marche, maintenant, voilà. d'ailleurs, c'est bon. radar en marche, j'espère que, j'espère que maintenant, il va m'écouter, hein, ouais, bon, L'expérience, c'est-à-dire, je, je le mets dans sa boîte, je ne suis pas écouté par la NSA. Et on oublie. Non. Tiens, Pierre, qu qu'est-ce qu que tu as à dire bah, Rien, rien dans On, va, on va faire oui. expérience. Est-ce que tu crois qu'il y a un lapin qui va se dans la, la boîte Non, je pense qu'on est tous en marche. Non, mais France, nous... On est tous en marche C'est ouais, la France en marche, alors oui. Non, c'est tous en marche. Alors c'est Macron qui va le rallumer. Vas-y, alors vas-y, ouvre-le. Non, mais bah, est-ce qu'il va se rallumer J'espère que non. Eh ben non. Ben non, il veut pas se rallumer. Mais comment ça Parce que Tu l'as fait devant, devant moi. Je peux témoigner. Hein. Oui, non, ouais, oui. on l'a fait devant moi l'autre jour. On l'a vu. Hein, c'est à cause du ralenti. Malheureusement, non, je oui, sais pas pourquoi. Il... C'est un problème donc. Ou c'est à cause du capitaine Nemo hein Ah bah. Non, non, mais il se, il se, il se rallume tout seul. Mais ben on restera au début de la 17. du le, essayer, on, le frim, on le filmera et on le mettra sur le, le, le site. Bout bah, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que le miracle, c'est qu'il a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Le, même le miracle, c'est qu'il ne faut pas compter sur la nouvelle technologie. Non. Euh, voilà. <rire> parce qu'elle peut nous planter. <rire> ah bah oui, mais tout, hein. même le vélo peut nous planter.